Au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, on construit avec nos partenaires et partout sur la planète le monde de demain. Et pour cela, on a besoin d'experts et d'expertes en climat, biodiversité, santé, éducation, égalité entre les femmes et les hommes, sécurité alimentaire, économie, droits de l'homme, gestion de crise, coopération culturelle. Les affaires étrangères, un monde de métiers. Venez le découvrir